C'est à toi de nous sortir de là. Au-dessus de toi. Nice, nice. Ah, Tommy, Tommy. <rire> là, il est solide. Attends, attends, on n'a pas du tout respawn dans le même endroit. Alors là. Et là, il faut absolument les prendre parce que tu vas crever sur des rotations et tout. Il faut que tu apprennes chaque véhicule, tout ça. Il y, a, il y a des véhicules qui sont vraiment ultra méga bien. Dans tous les cas, vas-y mec, on, on, on, on va jouer, on va se régaler, tu vois. Hier j'ai fait top 1 hein Oh putain J'ai fait, fait top 1, je crois, 10, 12 kills. Les gars, des potes à toi okay. Ouais. La chasse Ok. Là, je suis là pour euh, Pour la prime. Alors, pas pour les armes vu qu'il n'y a rien. Non, <rire> c'est Sur, on va sur le shop qui est là, on va looter un peu à l'attendant L'objectif là ça va être d'avoir 5000 balles histoire qu'on se prenne une ouais, arme c sympa Toi tu t'en fous juste tu, tu, tu, tu me files l'argent et je te passerai une bonne arme comme ça Dans l'idée il y, y a des armes au sol qui sont super bien tu vois la, genre la Vaznek très très bonne Fenec avec 45 balles bonne aussi Tu prends la même arme que moi euh, M4 M4 M4 Tu veux une M4 Ouais m... attends va... non vas-y vas-y sais quoi Pour autant tester Tiens kiffe celle là Ouais. Hop Hop, regarde, là il y en a deux. Oh, ça vie hein! Euh, tu prends celle que tu veux, celle que tu, celle que tu sens le mieux, à la tu te la là, ça, je, je la alors, alors, par contre, t'as vu, t'as ouais. que 20 balles dans celle-là. Par contre, si tu tires bien sur le haut du corps, c'est un leurre. Fais attention, ça veut dire qu'il y a un mec. C'est pas toi qui l'a lancé ça? Non, non, non, non. Ah oui, 20 balles par contre, je crois que je vais galérer. Bon, j'ai pas tant lane, hein. Tiens, mais regarde, là t'as un à 60. Ouais, impeccable. Regarde, on a la forteresse. T'es espèce de truc blanc. avec les bottes là, oh la la, Ouais, ils sont super forts. La peur de ma vie la première fois que j'ai joué là-dedans. Je me suis dit, mais attends, mais y'a pas un mec. Ouais, moi aussi, je suis pas T'inquiète pas, Vito, on rentre dedans là. Attends, mais ça. Revive toi. Bah, ouais, je me revive. Viens vers moi. Merci. Tu le lui, juste lui. Nice. Là, tu revives. Dé à toi vite. Je mec, je sais pas si. Attends attends j'arrive. Du calme, ça va. aller Let's go, je reviens chouchou. mais c'est quoi ce que j'ai pris. Genre je montre, je fais one shot. un truc, je sais Il y avait un truc par terre. Attends, viens. On y va. Je diffuse la bombe. salope elle veut pas se diffuser c'est bon on a, on a un Kevlar on a tout ce qu'il faut coup. là ah bon, ah bon. refuille de toi nice. ah on a nos classes oh ouais, un on, a, ouais, on a nos classes il a que... et, et regarde et regarde le radar ce qu'il dit le radar il nous indique exactement où est ce qu'il y a une team il y a une team là, il y a une team au-dessus de nous aussi. Regarde, là il y en a un qui nous attend au-dessus. Fais à fais Tommy. Viens avec moi, viens avec moi. Ah ouais? Ok, ok. Regarde, il nous attend, il nous a eu. Crac. crac à la mort, crack à la mort. J'ai besoin de soin. La méta. La méta c'est de jouer euh, smoke en... ah, T'as eu Il est juste à côté le mec encore T'as des, des plaques ouais, tiens, tiens mon ref Trois plaques par terre En gros il y a toujours ce mec qui est en train de camper Il est à l'intérieur de la maison Il y a les deux autres qui vont en profiter sûrement Sois patient bah, Viens avec moi, viens avec moi Tommy Regarde il est là je suis au en vrai y'a un moment. A terre. J'ai mis deux grenades, ils sont à terre. Je commence à grimper l'échelle. Je me fais défoncer par les bottes. C'est bon. C'est les bottes qui vont comme ça. Aïe aïe aïe Ah c'est les bottes, c'est des ouf gros non, mais y'en a un autre! Oh non, mais mec, c'est les mêmes bots que sur Counter Strike, ils sont trop méchants! c'est de Ah, mais c'est un truc de ouf! Viens, uh, Tommy, on se casse! Tiens, frérot, t'ai posé des plaques là, par terre! Bien vu! Toujours 0 kill le... du côté de GL Tommy! Ouais, ah ouais, non, mais on peut le <rire> travailler ensemble, t'inquiète, t'inquiète pas! <rire> Mais c'est bien là comme ça tu vois Je, je vais prendre mon temps on va, on va je vais bien tout t'expliquer tout faire les trucs bien Tu vas tu vas Tu vas step up de ouf et tu vas pouvoir apprendre à tes potes après Après on fera des, on fera des squats gel mec ça va être terrible Le but il de ah, non un sont plus fort que toi Ah bah ça Là, tu vois, tu vois, il va falloir cravacher crava mon Tommy. Cravacher. J'aimerais trop jouer à, à plein de trucs comme vous faites et tout, mais euh, ouais, j'aime trop oh. les jeux de tir, tu vois. Toi, t'aimes vraiment, vraiment que Warzone, genre Mais mec, j'aime enfin les, les, tous les jeux de tir. Il m'a rôti, il m'a rôti. Il est low HP. Oh Je m'attendais pas à ce qu'il soit au contact. Euh... Oh, joli. Oh, bien joué. Ah, t'as quand même knocké un. Hein. Ouais. Oh mon gars, on est ensemble, je suis archiens. Ah là, on perd pas, frérot, on perd pas. Vas-y, vas-y, on prend à droite, on prend à droite. Toujours tu prends à droite, tu te mets dans les. et tu leur mets la pression, mec. en a un, contact. Fait. L'autre il est derrière toi. T'es en un contre un, Tommy. C'est à toi de nous sortir de là. Au-dessus de toi. Nice, nice Mais Tommy Mais Tommy I am solid! Chope <rire> ce truc. Ça, c'est les, les nouvelles loupes. En gros, il y a trois coffres qui, qui oui, soupent. Oui, oui, oui. Et, tu, et en fait, genre, on, on, ouais, déjà, il y a de la thune, mais en plus, il y a les sacoches, il y a les bonnes armes, il y a tout, tu vois. C'est. Euh, en Non. Oh, mec sniper qui nous regarde, il est là-bas. Es là je vais te, Je vais quand même. Je vais sur le loadout. Alors, mec, je, je, tu l'as bien aimé l'arme que je t'ai filée Ouais. Putain, tu vas en essayer une autre, vite fait, elle, elle y ressemble vachement. Passe, hop, tiens, passe, passe ton argent. Oh, le truc, le truc. Hein. Bien, je vais, je vais, je vais ça. Là, tu mets là, c'est les plus, enfin, en position les plus fortes. Tiens, mec, elle est, elle est, c'est celle là. Ça c'est ton arme de corps à corps T'as ton arme okay. de corps à corps, ton arme de distance là Impeccable Mais en le dernier Les snipers one shot plus, Tommy Ouais Même dans la tête Même dans la tête À part un sniper mais il vaut rien Regarde, c'est ce que je t'avais dit Frac. Magnifique Magnifique cover Il m'a push, il m'a push Tommy Il finit Oh c'est les mêmes mecs bien Oh les tryharders Vu Là, on est dès la zone 3 ou 4, ils coupent déjà les rotations comme ça. Oh non C'est quoi ça Ça, c'est la faute à pas de chance. T'as un hélico qui t'est tombé à travers la gueule. Mais C'était pas sérieux. Je te jure. Ouais. Incroyable. Là, tu vas dans les petites maisons, tu de trouver l'argent. Mais je vais essayer de revenir surtout, non Ah, non genre... Ah Tu les as pas tués J'en ai craqué un, et non, non. non, non. Alors, euh, vu comment il jouait, à mon avis, vous êtes tourné autour. Alors... Ah t'es gaffe une fois, t'es gaffe. t'inquiète, On va sauter directement. Là, en bas à gauche. En gros, je lâche mon col au dernier moment, au cas où il y a des euh, des dans la game ou quoi, ils tombent légèrement en retard, on les sodop. Je regarde toutes les fenêtres, les, les murs qui sont un peu, euh, un peu légers pour tirer à travers Jamais jamais eu envie de jouer manette En fait, genre euh, j'ai vachement joué à manette quand j'étais kid T'as mes 13 piges Mec, attends, je crois qu'il y a un mec au contact Là, il, il, vient, il vient de monter dans l'escalier là Tomber. Il est crack bien joué toi que... là je me demande si c'est pas la méta en vrai la manette sur... Ah bah complètement Complètement, là c'est complètement méta hein. Si t'es tu sais, si meilleur sur manette que sur cahier souris il faut vraiment pas hésiter hein, quand t'es sur code Mais en fait, moi ce que j'avais tilté à l'époque c'était... Je trouvais que j'avais un, un bon niveau manette, je me débrouillais bien Mais que tout se jouait au temps de réaction Sachant que j'étais un gamin qui, qui arrivait pas à se concentrer Je me suis dit vas-y ça saoule, bah, laisse tomber Et je suis passé clavier souris et j'ai appris à, à bien aimer les mouvements, les trick shots, les, les trucs fun un peu. Et je suis passé sur Counter Strike aussi. Bah t'as pas kiffé. Mec, si je te si dis un truc j'ai ouais. pas essayé gros. T'as toujours pas essayé Non sur sors Tu Je tester Valorant hein. Ah, bah mec, euh, moi j'ai trop envie. Hein. Bah vas-y, tu sais quoi, regarde. Euh, comme ça, toi tu me formes, tu formes à, à, à Call of, je te formerai à Valorant. Vas-y, avec plaisir. Bon, je suis pas la référence de Valorant de, de tous les temps, mais. Euh... Ouais, mais euh, juste on se balade ou quoi, ça me ferait rire, mec. Hein. Mais ça s'est senti que t'avais un shoot à la counter, mais Valorant, du coup, ça explique. Ouais, je, je jouais je jouais beaucoup, beaucoup. C'est mon c'est mon jeu de cœur, genre CS. Arrête C'est vrai ouais, ouais. oh, J'ai acheté un PC. En gros, de base, moi je joue à Call of sur, euh, sur Play, comme tout le monde, tu vois. Ouais. Je me suis acheté un PC juste pour ouais. jouer à CS. C'est trop bien T'as vu Là t'as un drone explosif. Le fais pas péter drone ici. Hein. Tu vas aller voir à travers le mur. C'est les petits carrés blancs. Tu peux ouvrir la porte hein Moi je peux t'ouvrir si tu veux. Ouais. Oui, il est là. Attends, attends. Comment Oh Mète, pète, mette oh. oh. Tu l'as baisé Tu l'as baisé oh. Aïe, ah, il y, ah, y, y avait une clément Gros ce fils de pute T'as vu que les clé cléments bah, qui sont C'est incroyable <rire> Mais ça fait pas de bruit Ça fait oh, du ouais, bruit, ouais, ouais, ouais. mais, mais c'est la pire des saloperies ce truc Genre il faut je sais pas combien de balles pour le casser, ça avance trop vite Si un mec me lâche ça, je suis mort hein C'est pas ça que je m'étais pris tout à l'heure Euh... Non c'est un, un avion qui t'est tombé à travers la gueule tout à l'heure ouais. Attends mais c'est euh, de quand même non la, la probabilité Ça fait X heures que je joue mec, et j'ai jamais vu un avion, tra... avion bot tomber à travers la gueule de quelqu'un C'est incroyable On le fume, et après on va fumer les autres Tu peux m'aider Ouais. Tiens. Ok, merci. Oh, merci frère. Pour... Tu veux prendre son arme Non, c'est bon. Ok. Oh, j'ai freeze. Non. Non frère. Non. Oh putain. Est mais trop... Non bah ouais mec, bien sûr que, bien sûr que moi aussi... Euh... Qu'est-ce qui se passe bordel Mec, mais c'est parce qu'on est des joueurs PC gros et que leur jeu il est développé par une bande de macaques mec qui sont dans des bureaux. Mais t'es pas sérieux Mais si gros, on a craché exactement en même temps et là on est comme des merdes en train de rater dans des <rire> <même> temps. <rire> les gars, est-ce qu'il y a moyen que quelqu'un envoie la 10 DisabGiff s'il vous plaît Juste qu'il a... qu envoie une normale. c'est juste pour que je vois. C'est juste pour, euh... pour qu'il qui voit tu vois, c'est pas une douille. <rire> C'est bon Regarde Là tu vois, t'as Neymar T'as Neymar qui vient d'arriver Ah oui Regarde, il se prend un carton rouge par, la, par un arbitre du jeu Bam, il le fait. Ça tu vois c'est... C'est mon compte monteur qui s'est foutu là-dedans, là, là tu vois. Enfin, non, mais ça, ça se trouve sur un A donc euh, c'est possible que ton gars de TikTok il ait, il ait volé ça, justement. Mais j'en ai plein, mec, et j'en ai qui sont incroyables. Mais moi, j'aime trop ça, ces, ces trucs là. C'est ces 3D, c ce, je trouve c'est un divertissement tellement incroyable. On a les cibles. À vous de jouer. Euh. J'ai euh, J'ai fumé un mec. Je, je, je lui saute. Ok j'ai mon fine. Je fous de tout mon cœur. Mais est-ce que t'as est... besoin de moi même Non mec, je, je, je, je vais tranquille mais. <rire> bien sûr j'ai besoin, de... besoin de toi, c'est quoi ça besoin de Il est toujours là, il est toujours sur mon ping hein. Quel fils de pute, il veut pas reculer, j'ai plus de balles gros Il est mort Il est force pistolet ou c'est juste pour courir J'en sais rien justement, je l'ai fait. fait tout à l'heure Après c'est surtout un jeu de, de Brain. Ah là j'ai mis une smoke là-bas. Oui va, vas-y, une quoi dans bordel en place, tu vois. Bien oui, joué. <rire> des Des oui. En fait tu sais que c'est des bots, mis... tu vois la mining là ou tu la vois pas Oui ça fait des carrés... Euh... Ouais ok c'est des carrés voilà. où je vis. Vas-y j'essaie de... J'essaie de trouver un, un. des trucs un peu cool. Tiens, viens avec moi. Essaye de trouver une arme par terre. On va, on va aller vers la vers la, vers la team. KKKF007. Je meurs par lui, frérot, je me tranche les couilles. Il a le, celui à gauche du palmier, il a l'OHP. Les deux sont crack. Je, je balance des grenades. elle touche pas. Mais ça crack shield, crack shield la grenade. Un mort deux oh Magnifique oh ce push, magnifique. Un ah, super travail ça. Par ah, contre, t'as vu ce nouveau système de safe zone Avec les trois zones différentes là Ouais. Je trouve ça trop nul aussi, mais putain. <rire> Moi ça va, ça, tac, tactiquement c'est intéressant. Bon, on aurait, ah, y aurait oh, pu. aurait hélo, oui, mais pour, pour des games. Euh... Oui voilà mais, euh, mais sinon euh, c'est pas voilà En tournoi ça va être cool ça par contre Ah bah mec, non mais les, les tournois par contre s'ils font une scène ou quoi ça va être exceptionnel hein. Ouais Ça va être là Alors à gauche on sait qu'ils sont là au pont. bout Ah oui je ai les vois attends, attends, attends j'en ai un coup de snipe, je suis prêt Vas-y allume allume frérot Crac J'avance par en bas du pont Il a sauté, il a attends, sauté à droite du pont le drone Y'a un mec qui se rapproche de toi je crois au dernier moment. à toi. Il est, il est très très lourd, très très la. En bas Ouais, il a sauté en bas ouais. Ah ouais, sous, sous le pont, sous le pont. Oui. Crac Il va mourir normalement. Ouais. en a quelques d'autres je crois. Hein. Fais gaffe, fais gaffe, ils sont sur la hauteur les autres. Je lui ai mis une balle de snipe, je, je sais même pas si ça, a, ça lui a enlevé Alors... le shield. Ouais mais normalement la balle de snipe si elle est dans la tête elle te met à 1 HP si t'as un shield violet Ce que je fais toi ce que je te conseille de faire bien souvent tu vises vises par terre Ouais et en fait juste tu te sers du zoom de la visée pour regarder, pour regarder au dessus de toi Tu vois ce que je veux dire ou pas ouais, ouais, ouais comme ça, ça t'as une belle vision bien claire de ce qui est en train de se passer Là-bas Ah oui snipe là. pas bon, ennemis. sniper ennemis. Il veut faire, une... il veut faire la de snipe Toi il est là Ils vont, être, ils vont être bord de zone, viens on passe par la droite, on va les baiser ah, Quelle bande de, de fils de pute Cours, cours, cours, cours, cours C'est un putain de piège <rire> Mec t'as vu ça Ils nous ont avancé deux frappes quand on s'est rapproché. Viens Tommy je suis, je suis dans la maison, je suis dans la maison Tu peux sortir, tu peux sortir okay. Ils sont en train de s'échapper Eux, il faut les retrouver <rire> Mec, c'est fils de pute C'est un putain de piège Ah mec, t'as vu d'un seul coup on s'est rapproché, Frappe de précision, frappe à dispersion c'est bon je les ai rattrapés comme T'as fait un grand. Un mort un, un autre tout. Fais gaffe, je crois qu'ils sont contact à toi. Ils sont où Je l'ai fini. À ouais, vraiment, Oh la la la la Bien joué ça mon pote Arrête, ah, toi qui a tout fait, toi qui a tout fait Vega, arrête, j'ai fait Qu'est-ce qu'il dit T'as tout fait, t'as tout fait distractions moi je l'ai backstab C'est ça, ça qui est bon C'est ça, c'est quoi ça C'est l'habitude de jouer avec Tixi T'as vu à l'époque sur, euh, sur Fortnite, vu que lui tu, toi, tout le temps il court Non, et... mec, c'était mec, un, un animal, frérot Il est devenu quoi d'ailleurs Il a continué ou il a arrêté Euh, lui, là, je crois qu'il a investi des sous il doit être dans les pays de l'Est, en boîte là, à mon avis là. <rire> Avec une, avec une, avec une avec grosse veste meufs, en peau d'animal, trois meufs euh... Je crois qu'il a un il a arrêté, lui il joue vraiment pour le kiff mais non, lui, comme ça, le chauffe, Ouais mais il a raison ouais, mec Dans okay. l'idée, on va évoluer par la montagne Et on va, et on va se caler sur une zone où il n'y a pas beaucoup de bâtiments Moins il y a de bâtiments, plus il y a de gens qui auront du skill dessus Des fois Regarde. Je, je, je, je dash là je Regarde, ils sont, oh, je ils me les sont les deux de ici je me, fais, je me fais celui de droite, tu te fais celui de gauche Vas-y, 1 2, 3 Donc le mien <rire> oh oui sniper il est trop bien T'es qui le non Ouais trop bien En fait la première balle genre j'ai pas retiré direct par réflexe et après il me dit Attends je retire là <rire> ouais, ouais, ouais ouais ouais parce que tu vois un gros crack shield avec une balle dans la tête tu, euh, le truc il est plus lourd que ta bite C'était en mode attends oh meurs quoi <rire> Allez quand même Oh tu t'es régalé Là Tac terre Voilà ouais. bon pour finir pour finir, il faut pas hésiter à ce que tu utilises tes grenades et tout. On a, on, a, on, a, on, a on a livraison express. C'est comme si, par exemple, là, on commence vraiment à subir une pression de ouf par des mecs à droite. Hein. On envoie une smoke, dans tous les cas, on s'emballe les couilles et elles vont revenir. Ah, okay. Parce que je... Ouais ça Ouais, les atouts que t'as, t'as livraison express. Ah, ce oui, truc... Oui, j'ai mes atouts, ok, d'accord. Alors par contre, là, sauce confiance, Tony. Hop, bien reste reste bien avec les Il Mais... y a un petit drone qui nous a, qui nous a spot. C'est quoi, je balance le drone. Ouais, c'est Le drone sur moi. Ah, ils veulent nous baiser. Ah, non. T'as un nanoquin Ouais. j'ai fini. Nice. C'est vers là. J'ai vu, il y avait le deuxième aussi. Ah, mec, on est à 20 mètres, on voit R hein. On le push Nade, non, non, non, on le push pas. Juste Nade. Montre-lui qu'on est des tarés. Tu m'as dit non, je t'en le push. Oh Frérot. Je en fait, suis un peu tombé chef. Oh, c'est pas grave, il y a une tyrolienne. Il y a une tyrolienne poulet. Enfin, <rire> la, la, Laisse-toi laisse tomber en bas de la tyro et, et remonte. On va sauter, on va se positionner tranquille là, ok Vas-y. On profite de, de ce frappe Tranquille, les, Avance pas trop, avance pas trop. En fait il peut vraiment y avoir immensément de gens dans le bac. Genre c'est vraiment un jeu de rats. C'est comme PU. Et là tu vois on est golden. Là. Aller, au dessus, au dessus, aller, à gauche, à sud Un crack Il a gobé la, Il a gobé la nade le mec oh, Ah oui, je m'auto revive, je m'auto revive, t'en fais pas pour moi <rire> Genre Est-ce que tu peux envoyer une smoke devant Genre à, un peu à gauche, pour, euh, pour couper la... Nice, magnifique. Eh bien, viens, on y va, on y va. Attends un peu on de rentrer. après je <rire> rentre Ouais, non mais je, je vois ça. Oh, non, nickel. <rire> Hop, et là on tempo. Là, ce qu'on fait... Oh. Non, non. Magnifique. Frérot Hop Viens, on, va... on va dans le tunnel Genre là Tiens, je me mets à droite si tu veux A gauche ça arrive J'envoie une smoke pour qu'il nous tire pas dessus réveille avec toi, il va avec toi Balance une autre smoke nord-ouest, dès que revive. Nice Re-shield un Nice. peu, on est en 2v1. Allez go, viens avec moi. Il est derrière Akubi. C'est pour toi mon grand. Non, j'ai plus de balle gros. Non, je joue T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y. Ok je suis mort, moi. Vous vous dans la... Non, frère. NON <rire> Oh non, c'est terrible Il doit être refait. Ah, t'as envie Attends, mais pourquoi t'as... plus bien? J'avais deux autores à ma gueule! Oh là là, bien joué! Mon frère, je suis resté dans la zone en mode il fallait absolument qu'il décale, il s'est pris la quadruple tête! Oh, c'est un game de baiser, gros! t'es monstrueux, t'es monstrueux! En fait, je suis resté dans le gaz, j'ai attendu avant de me réa. Comment on fait pour voir des kills? Là, t'as fait ouvrir le classement en bas à gauche. T'as 11 kills, j'ai 12 kills, frérot. Ah, mais frérot, tu te débrouilles super bien On a 8000 de dégâts à tous les deux, c'est une très très belle game.